Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler à nouveau de livres. Euh, j'ai décidé de faire une petite série, trois euh, bouquins euh, qui vont être illustrés pour changer un petit peu. Et euh, on va revenir d'ailleurs à des thèmes un petit peu LGBT. Donc là je vais en tourner trois d'un coup, je ne sais pas si je vais les publier dans l'ordre, mais dans l'idée, euh, voilà, très bientôt euh, pour vous il y en aura deux autres qui vont avec. On commence tout de suite avec Le Père Effacé de Marthe Marandola, euh, illustré par la Grande Alice. Alors ce livre je l'ai acheté euh, lors du salon de la BD LGBT de Paris euh, 2015. Euh, il se trouve que c'est un livre un petit peu collector puisqu'il n'est tiré qu'à 119 exemplaires. <rire> euh, donc il est très unique et je l'ai fait dédicacer par les deux auteurs, donc l'illustratrice euh, et l'auteur. On commence tout de suite avec le pitch de ce livre. Alors c'est l'histoire d'une étudiante qui s'appelle Léa. Euh, qui a 20 ans, euh, et qui euh, se rend compte en fait au moment où elle passe à l'âge adulte, où elle se demande un peu qui elle est, où elle vient, etc. Euh, qu'il y a une espèce de secret qui entoure son père, des choses dont sa mère refuse de parler, parce que son père est parti quand elle était, euh, quand elle était enfant, et son but en fait ça va être de découvrir ce secret, faire parler sa mère, se renseigner auprès de proches, etc. pour savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi son père est parti. Il se trouve que ça se passe en 2012, donc dans un contexte euh, où euh, le mariage pour tous fait débat, la manif pour tous est partout, et il se trouve que Léa le vit très très mal, ça la fait énormément réfléchir, elle déteste euh, tout ce battage médiatique euh, autour du, du mariage pour tous et euh, plus généralement des droits LGBT, et bah, la révélation finale euh, voilà, va faire qu'elle va comprendre pourquoi ça était autant mal à l'aise, etc. Je ne vais pas en dire plus, je pense que le sujet est quand même très clair euh, vu le titre Le père effacé avec un E en gouge souligné. Ce livre est aussi illustré, euh, par exemple, je peux vous montrer cette page avec justement le, le mariage pour tous et les un papa et une maman, etc. C'est un dessin qui est assez sympa, euh, que personnellement j'ai beaucoup aimé et qui donne un petit peu de vie au texte. Euh, voilà, C'est plutôt, plutôt cool, je dirais. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce roman est inspiré d'une histoire vraie, ce qui ne la rend que d'autant plus intéressante. Les thématiques abordées dans ce livre sont alors la relation euh, parent-enfant et la parentalité, enfin, tout ce qui est un petit peu de la vie de famille, euh, et plus précisément, en fait, des secrets de famille, de tous ces secrets qui restent euh, cachés pendant tellement longtemps et qui finissent par éclater et par faire potentiellement du mal à beaucoup de monde. Euh, on a aussi euh, la thématique des droits LGBT qui est euh, plutôt en toile de fond mais au fur et à mesure en fait on se rend compte que euh, bah, il y a plus que ça. C'est un livre qui va parler d'amour, plus précisément d'amour filial. Ce livre va parler également du jugement, du regard des autres. Mon avis sur ce livre J'ai beaucoup aimé euh, cette histoire, parce que c'est quelque chose qui m'a touchée. Euh, le fait que ce soit inspiré d'une histoire vraie, ça rend tout ça encore plus réel. Et... Je suis vraiment la, la quête euh, de, de Léa qui tente de retrouver son père et qui petit à petit euh... Des souvenirs refont surface et elle se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a refoulées, qu'elle a, qu a tenté d'oublier parce, euh, parce que la société lui disait que c'était pas correct, etc. Euh, la relation entre le texte et l'image est assez intéressante, euh, puisque la plupart des illustrations sont des, des croquis de Léa, qui est donc étudiante en art. Et du coup, ça fait un petit peu comme un journal intime, euh, d'autant plus que en fait la narration est, est assez particulière dans le sens où il euh, y a à la fois donc de, de la narration classique euh, à la troisième personne et en même temps il euh, y a une toute une partie en italique qui en fait c'est complètement les pensées de Léa et tout ça ça s'alterne de manière assez anarchique par moments euh, mais justement enfin ça donne un cachet à l'histoire enfin euh, à la narration du moins même si dès le début je savais très bien comment ça allait finir et quel était, quel était ce secret que, que tout le monde lui cachait. Euh, il en demeure pas moins que j'ai apprécié découvrir avec Léa qu'est-ce qui s'était réellement passé, en apprendre plus sur son père. À la toute fin en fait, il y a quelques planches de BD euh, qui révèlent euh, la totalité des choses et j'ai trouvé ça tellement beau en fait. Et après, ça m'a renvoyé à, à des choses personnelles, à, à des gens que je connais. À la fin, en fait, j'étais contente. J'étais vraiment contente et j'ai ai beaucoup aimé. Voilà. <rire> à qui je peux conseiller ce roman Je conseille ce roman à tous les amateurs et amatrices de romans illustrés, d'histoires de famille, euh, ceux qui ont envie de se pencher sur cette relation parent-enfant. Euh, ceux et celles qui ont aimé, par exemple, une BD comme Le Bleu est une couleur chaude, euh, je pense que ça peut potentiellement vous plaire. Tous ceux et celles aussi qui ont envie de lire des histoires qui se passent à cette période très particulière qui est celle euh, des débats sur le mariage euh, pour tous et euh, cette explosion de la manif pour tous et, et cette euh, prolifération de la parole homophobe etc. Les auteurs dédient ce livre à tous les enfants de parents différents comme elles le disent très bien sur la quatrième de couverture. Mais euh, je rajouterais que c'est aussi tous les parents différents euh, qui peuvent le lire. C'est tout pour euh, Le Père Effacé. J'espère que je vous ai donné envie de lire. Euh, J'espère surtout que vous parviendrez à vous procurer ce livre si vous en avez envie. Je mettrai peut-être un lien vers le site des auteurs pour que vous puissiez peut-être euh, aller voir s'il si reste des exemplaires. quoi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos amis, vos cercles, votre entourage, etc. N'hésitez pas non plus à la commenter si vous voulez poser des questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de mes nouvelles publications. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres romans illustrés à thématique LGBT.